Hello, ça j'espère que vous allez bien. J'espère qu'il y a nouveau, on va savoir. Voilà aujourd'hui je vais faire une vidéo très courte, hein. je ne vais pas rester plus de 8 minutes sur un truc, un sujet, parce que je trouve ça parfaitement stupide. Contrairement à certains qui ont l'air de, de dire Ross, pas grave. C'est la nouvelle. Enfin, euh, ce que prévoit de faire euh, une marque chinoise, euh, de copier littéralement la, la CB650R de Honda et de lui mettre à 800 cm dessus euh, bicylindre. Pour le coup, pour la chose, pour avoir un moteur 800 cm3, je suis pour, Honda aurait dû le faire, je pense qu'ils vont le faire, parce qu'ils ont dû avoir des fuites et eux ils ont voulu prendre les devants et leur, et leur damer le pion et leur couper l'herbe sous le pied, je suis certain. Maintenant, ce que je suis contre, et ils commencent à nous, briser, à nous les briser, les chinois, c'est faire des designs, c'est carrément l'identique de ma moto, mais à un point, c'est l'identique, l'identique de ma moto, euh, ils lui ont collé un moteur voilà euh, made, made in merde, hein, made in non fiable, de bicylindre, euh, de 800 cm 3 Bon, le cadre est en acier. Euh, voilà. Bon, après, il y a certains qui, qui m'ont sorti, ils m'ont dit « Ouais, mais même ta moto à toi, elle est fabriquée en Chine. » C'est du Chine. Non, les, déjà, voilà, déjà, déjà, ça me fait marrer, les gens qui y disent ça, ils racontent n'importe quoi. C'est pas fabriqué en Chine, c'est fabriqué au Japon. C'est produit au Japon, c'est simplement assemblé en Thaïlande. Voilà. Mais, mais dans des usines Honda de Thaïlande. c'est Simplement pour faire baisser le, le, le coût de revient, pour baisser au niveau de la, comment s'appelle, les gens euh, de la, la main-d'œuvre. Mais, mais, mais c'est du, du, du japonais, les pièces, tout, euh, la fabrication, quand ça a été moulé dans les, dans les appareils, toutes les pièces en sortie du Japon. Après, ils expédient ça par bateau directement en Thaïlande et en Thaïlande, ils assemblent la chose. c'est Comme BMW. Tarés qui disent ouais BMW c'est fabriqué en Chine. Non mais attendez, tu t'as fumé la moquette mec ou quoi BMW c'est fabriqué et produit en Allemagne, assemblé après je sais plus où. Mais voilà, faut arrêter les conneries. Ça reste comme de la fiabilité, ça reste de la qualité. C'est là, je peux vous dire moi que toutes les GS ou toutes les motos elles tomberaient en panne les unes après les autres. Faut arrêter les conneries certains petits composants en plastique euh, ou certaines petites merdes qui sont fabriquées en Chine comme n'importe quelle autre marque du monde mais le gros de la moto, le moteur et tout le design le s'appelle le, les ingénieurs qui pensent la moto, qui font les pièces et tout tout est fabriqué en Allemagne comme euh, la, la Honda, tout est fabriqué au Japon il faut rater les conneries faut rater. donc euh, sortez pas des conneries comme ça vous faites pas plus bête que ce que vous êtes donc là quand je vois ce genre de moto qui est en vérité qui est une pâle copie bidon low cost de la Honda ni je soutiens, ni je suis d'accord ni je trouve ça intéressant je veux dire les chinois s'ils veulent se démarquer, s'ils ont un nonce d'intelligence qui font leur propre design et qui font leur propre moto à ce moment là j'avais critiqué Chino de Benelli mais au moins Chino a, a les a le courage de faire ses propres designs et de faire ses propres motos, le mec il est pas en train de pomper et de copier de manière sans vergogne comme on dit les autres marques là c'est même, même plus de l'inspiration c'est du, du copies mais mais, mais, alors, mais très pour très, mot pour mot c'est vraiment, c'est exactement la même moto vous prenez, je, je, sur ça j'ai mis les, les photos de la présentation, vous prenez ma moto vous prenez celle-là, je te promets tu ne vois aucune différence, aucune donc il faut arrêter les conneries à un moment moi je pense que ça devrait être interdit mais je sais que ça va être une moto qui va se vendre qu'en Asie ou en Russie parce qu'ils savent que s'ils si peuvent pas passer les portes de l'Europe, parce qu'ils se prennent automatiquement une interdiction de vente. C'est interdit de copier comme ça, je veux dire. Là, c'est du pompage, mais total, complet. du pompage, c'est du copier sauvage. Voilà, c'est vraiment de la merde, sans vergogne. C'est le type qui crache au visage et qui dit, je ne prends pas la race. Comme ça, ça leur économise des designers et ça leur économise voilà, de, de, des trucs d'études pour, pour, pour, pour designer ça. C'est aussi simple que ça, hein, je veux dire. Donc là, franchement, je soutiens pas ça. Je trouve que c'est en fait, débile, c'est nul à chier. Euh, J'en suis, suis mécontent. Pas que je ne veux pas qu'on copie sur ma moto, que je pas mal. honnêtement Il y a d'autres marques, vous prenez par exemple la Triumph Trident, elle, elle, elle s'est fortement inspirée de la mienne, n'ayant pas peur de dire les choses en face. Mais ils ont choisi qu'ils ont fait quand même leur propre design. C'est une inspiration, on le sent, on le voit. On le voit au niveau de la forme et tout, de, du phare rond, on sent que c'est une inspiration. On sent qu'ils ont vu que ça se vendait bien le néo rétro C'est une inspiration, mais c'est pas une pâle copie. Là, c'est une copie sauvage de fous furieux, quoi, je veux dire à mourir de rire. Donc voilà. Je vous ai donné un avis, certes tranché, certes assez peut-être qu'il peut vous paraître arrogant ou agressif, mais moi ce genre de marque, je ne monte pas la cité, je n'aime pas la GLC, je m'en fous, moi je trouve ça dégueulasse. Et ça devrait être interdit sur le marché d'avoir des motos ou des gens qui se, qui se permettent de sortir des motos qui, qui, qui en vérité sont des copies sauvages d'autres de, de, de, voilà, de, de motos. C'est un peu comme ceux qui s'amusent à copier les films, c'est un peu comme c'est du, du genre de piratage, c'est un genre de piratage. Quoi. Donc voilà, c'est. Inintéressant. Et moi les gens qui arrivent à défendre des Attends, ça les gens qui arrivent à défendre ce genre de choses c'est que soit ils sont bêtes, soit ils le font exprès, soit c'est des gens qui n'y a plus rien à faire pour eux. Quoi. Voilà, c'est gars. Merci, salut, hein. je vous salue. Je avais dit vous avez vu en trail, le salut zéro. Je vous montrer en direct, vous les saluez, vous saluez même pas. Donc... Bon, enfin... bon en tout cas allez, je vous remercie pour votre fidélité, je vous souhaite un bon ride, moi je vais retourner vite chez moi à fond. Allez, ciao ciao et bonne continuation